Une famille en or christophe combien de frères et soeurs bon. voilà 17 frères et sœurs. ça c'était facile maintenant devine de combien de femmes ah, Eh oui plus difficile. ah ben oui peu. parce qu'on est en train de parler de polygamie made in mali hein. ça la famille traoré c'est la polygamie made in mali un hein. deuxième punchline de la vidéo hein. faut... moi aussi je peux faire des punchlines Il hein. faut le savoir les femmes c'est du chinois comme le rappelait de manière très juste stéphane Edouard, ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle euh, votre fille Je suis pas incohérente, je suis juste dans la logique à moi. Ah oui, <rires> je l'ai niqué. vous Je ne pas la pierre, il a niqué, il hein, n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Christophe, est-ce que tu te souviens de l'émission Une famille en or sur TF1 une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or, en jouant avec Bernard Montiel. Bon, et eh bien tu sais qu'on a une famille en or en ce moment en France, c'est la famille Traoré. Alors là, ils se disputent le palmarès, hein, c'est vraiment, euh, vraiment des champions du monde. Pardon, c'est pas des champions du monde, ce sont des chances pour la France, comme l'a récemment dit notre ancienne, euh, qu'est-ce qu'elle était, Tobira, Garde des Sceaux, c'est ça Garde des Sceaux, Garde oui. des Sceaux. Euh, ma collégionnaire euh, guyanaise, sauf qu'elle, elle, elle s'en réclame, euh, et pas moi. Et que vous êtes notre chance, vous êtes aussi une chance pour la France, nous avons la chance de vous avoir. Alors, le... cette petite vidéo, euh, ça a juste pour but de propager un peu quelques informations que je juge utiles sur le contexte du... Alors. Famille, collectif, comité, on verra un peu ces définitions sémantiques. Euh, Traoré, vous savez qu'Adama Traoré, c'est ce jeune homme mort en juillet 2016 lors d'une interpellation par des, par des gendarmes. L'enquête euh, diligentée sur les conditions de sa mort a, a été, euh, fut close euh, une première fois fin 2018 puis réouverte en 2019 sous la pression de sa famille élargie, on va dire, un peu à l'africaine, euh, désormais mu en comité. Alors vous savez, je vous ai déjà dit que dans une vidéo précédente, que quand j'entendais le mot collectif, notamment à propos des féministes, j'avais envie de sortir les fusils. Donc euh, comité, c'est le collectif, mais c'est encore plus haut. Comité, c'est collectif avec un sponsor et des armes. Euh, CF, quand on dit par exemple, je vous réserve un comité d'accueil, hein, c'est-à-dire qu'on s'est organisé, on est armé... Avant cela, Christophe, les promos du, de la semaine. Voilà, et ben Christophe est sans voix parce qu'il n'y a pas de promo, hein, je vous l'avais dit, vous ne vouliez pas me croire. Pas de promo, plein tarif, à bout de la thune, est d'une personne racisée et faisant partie d'une communauté minoritaire et opprimée que sont les Guyanais, français certes, mais exilés en métropole à vivre dans le droit chemin sans, somber, sans sombrer dans, dans la délinquance. Les bonnes œuvres sont à faire sur Math Consulting. Bon, je déconne évidemment, euh, vous avez à disposition sur Math Consulting la bibliothèque de contenu sur le, le, le relationnel, l'intelligence sociale, euh, les relations hommes-femmes et l'efficacité personnelle, le plus riche de France, profitez-en, même hors période de promotion, il y a le système de Nono, hein. Nono c'est notre algorithme qui, euh, plus vous en mettez dans votre panier, plus, plus il augmente la, la remise automatique. Alors le contexte de la disparition d'Adama Traoré, il euh, faut savoir que tout ce que je vais dire est soumis à deux précautions oratoires, premièrement, que certaines parties ne sont pas, comment dire, il n'y a pas de, de procès verbal ou, de, ou la justice n'a pas forcément euh, délibéré. Donc, je le soumets à la précaution que je le rapporte depuis la presse. Hein, je mettrai les liens en description. Donc, euh, je rapporte des propos du Parisien, je rapporte des propos d'RMC, je rapporte des propos de Facebook, je rapporte des propos de Google, je rapporte des propos de blog. Et deuxièmement, Christophe, tu surveilleras bien mon emploi du, des temps. Je dois parler au, je dois parler au conditionnel. Hein, si jamais je ne suis pas au conditionnel, mais au présent, ou à l'imparfait ou au passé simple, je suis potentiellement coupable de diffamation. Avec le conditionnel et les précautions d'usage, normalement, on est tranquille. Bon, après, ils ont dit qu'ils poursuivraient tout le monde, mais enfin, en même temps, euh, je ne fais que rapporter ce qui est trouvable sur Internet, je ne fais qu'un travail de synthèse, un synthèse euh, sain comme un saint-thèse, hein, la sainte thèse comme la Sainte Carte. Alors, deux parties, et deux parties seulement dans cette vidéo. Partie 1, le contexte de la disparition d'Adama Traoré. Partie 2, Christophe, la famille Traoré, une famille en or. Alors, interrogé une dizaine de jours après la mort d'Adama Traoré, donc en juillet 2016, entre juillet et août, un des gendarmes expliquait avoir dû l'interpeller euh, près d'une fois par an, tous les ans, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, dans mon jargon, on dirait qu'il y a une récurrence. Tu sais, une fois c'est une occurrence, deux fois une coïncidence, trois fois une récurrence. Donc en fait, tous les ans, il l'a amené au poste, en, en garde à vue, et tous les ans, il était confronté à une opposition violente. Il aurait été... Oh, pas, hop là là, le conditionnel Tu vois Tu ne m'as pas repris. Selon les propos rapportés par Le Parisien ou je ne sais plus quel journal, Adama Traoré aurait été pécho par les keufs une fois par an, minimum, et oh, se serait montré violent à chaque fois en fait. Rébellion, outrage, tentative de fuite. Le jour de sa mort, il aurait, hein, tu vois, ça commence déjà à rentrer le conditionnel, il aurait tenté une énième fois de fuir, il sera retrouvé donc euh, lors de son décès quelques minutes, quelques heures plus tard, avec 1300 euros de liquide et du cannabis sur lui. Donc j'imagine, moi je ne vois, il aurait été bien sûr, le cannabis est hypothétique, les 1300 euros sont hypothétiques, je ne fais que rapporter. Donc moi, je ne vois aucun... Est-ce que tu vois le rapport, Christophe, entre les 1300 balles et le cannabis C'est sans doute indépendant. Sûrement. Il a, sans doute, il, a sans doute, il a sans doute été rémunéré, un petit peu comme Aurora, d'un travail parfaitement licencié, euh, parfaitement euh, légal. Et il devait sans doute aider un ami euh, qui était victime d'atroces atro... douleurs à la colonne vertébrale, en lui apportant du cannabis médical Exactement. pour euh, l'aider à... Tu vois, un petit peu comme de la, la morphine à l'époque pour l'aider à passer euh, ses douleurs. On, on ne peut, se, on, on va pas s'autoriser à penser qu'il revendait du, de, du cannabis et que c'était un vulgaire dealer. Non ça, serait quand même, euh, non, ça serait quand même méchant. Alors que les gendarmes seraient venus, hein, toujours au conditionnel, interpeller son frère. Il y a 17 en fait frères et sœurs, on va y venir après. Quand je te dis que c'est une famille en or, c'est de l'or platine, euh, triple car. Parmi les gendarmes venus, alors ça c'est peu su, hein, De Villiers l'a dit sur le plateau de CNews récemment, ça a fait peu d'écho, pour discréditer la thèse du racisme primaire, il faut savoir que parmi les gendarmes, les gendarmes venus interpeller donc le, les, les deux frangins, deux étaient noirs. Hein. Bon, alors après, le problème, manifestement, Adama Traoré n'a pas vraiment apprécié d'être arrêté et séquestré par des noirs, parce qu'il s'est cassé, il s'est rebellé et enfui, et après il a été arrêté par des blancs. Donc, euh, il avait le choix entre des Noirs et des Blancs, il a pris des Blancs. Tu vois, il est un peu, un peu raciste, euh, il était un peu raciste potentiellement à Dama Traoré. S'il avait vraiment, euh, s'il s'était senti en osmose avec ses frères de couleur, il pouvait tout simplement accepter de se faire arrêter par des Noirs, tu vois. Bon. Alors, euh, toute cette histoire qui remonte maintenant à 4 ans, hein, euh, on a commencé à voir que ça puait euh, quand le comité a tenté d'annexer, annexer dans le jargon des minorités opprimées, ça s'appelle faire la convergence. Convergence des luttes, convergence des oppressions, convergence des opprimés. C'est toujours la synthèse des, euh, la synthèse des chueurs, quoi. Annexer, disais-je, les Gilets jaunes. Hein, euh, le 20 juillet 2019, lors de l'acte 35-36, 30, 30, quelque chose comme ça, alors ils ont réussi, je dis ils, le comité, hein, Euh, le comité a réussi à annexer la fine fleur du gratin des Gilets jaunes, euh, donc en l'occurrence, évidemment, euh, par similitude de casquette, donc Maxime Nicole, une certaine Priscilla Ludowski et Jérôme Rodiguès. Le porte-parole du comité saluait alors leur réussite inédite, à savoir avoir fait déplacer tout le monde dans les quartiers populaires en banlieue. Hein, C'est-à-dire que à la récupération politique du mouvement que tous les partis ont échoué, à, ont tenté, et sur laquelle ils ont échoué, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et eh bien le comité, sans, sans vergogne, spudoratamente comme on dirait en italien, sans pudeur excessive, ont quand même, avec leurs atouts et leurs armes à eux, tenté d'annexer le mouvement des gilets jaunes et ils euh, sont partiellement, partiellement parvenus. À propos des banlieues Christophe, euh, rappelle-toi que dans ma vidéo sur George Floyd, euh, une de mes phrases les plus critiquées, euh, une parmi les nombreuses reprises et critiquées, euh, c'était sur la responsabilité des habitants eux-mêmes dans la dégradation de leur propre quartier. Moi, je pense que les, le sort des quartiers est grandement dû aux gens qui y habitent. Eh bien, on m'a fait parvenir sur Twitter, hein, c'est Twitter étant le réseau social sur lequel je suis le plus actif en ce moment, « Rejoignez-y moi ». Euh, à propos des banlieues, on m'a fait parvenir via Twitter un extrait radio qui date de 20 ans de la libre antenne de Maurice. Hein, donc les quadragénaires, évidemment, ça leur dit tous quelque chose. Les millénioles, pas grand-chose. Bon, bah, écoutez, euh, c'était, comme on dit, le monde d'avant, celui que vous avez manqué. Où il disait exactement comme moi, sur la responsabilité des habitants. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking de, du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking. Une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Et je dis, chacun sa merde. Donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire... évidemment ne pas être seul sur une idée ne veut pas dire qu'on a raison. Néanmoins, sachez que chez les gens euh, qui ont un peu le... la fuck you money d'avoir la liberté de parler, c'est exactement ce qu'on pense. Et si vous êtes en désaccord, sur la responsabilité des habitants dans la tenue de leur lieu de vie, eh ben écoutez, vous avez qu'à l'écrire en commentaire, et puis on verra, on verra, on verra ce qu'on fait de vous. Partie 2, la famille Traoré, une famille en or. Et ah vous perdez la main, attention, que va me proposer la famille Martin. Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi Joël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants. Christophe, combien de frères et sœurs 17. Bon. Voilà, 17 frères et sœurs, ça c'était facile. Maintenant, devine de combien de femmes eh oui Plus Ah ben oui, oui parce qu'on est en train de parler de polygamie made in Mali. Hein. La famille Traoré, c'est la polygamie made in Mali, Un hein. deuxième punchline de la vidéo. Hein. Faut... Moi aussi, je peux faire des punchlines, il hein. faut le savoir. Euh... Euh... Alors, petit indice, il a 50%, alors qu'il y a un père, évidemment, hein. le patriarche. Hein. La figure paternelle, à travers les âges, c'est-à-dire que je pars des communautés primitives, et je me suis appuyé sur, euh, sur des anthropologues comme Malinowski notamment, mais aussi Pierre Clastre euh, et d'autres, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que je regarde comment fonctionne cette figure du père dans trois niveaux. Le niveau familial, quelle est la place du père, est-ce que le père biologique est présent, est-ce qu'il est absent, est-ce qu'il est remplacé par une autre figure, euh, quel est son rôle social par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport à la communauté, etc. Puisque c'est la fameuse société patriarcale, dont on nous dit euh, qu'elle est euh, très néfaste en Europe où elle n'existe pas. Par contre, elle n'est pas néfaste en Afrique où elle est, où elle est appliquée. C'est toujours double éthique. Hein. Donc, combien de... Donc, un petit indice pour deviner le nombre de mères, il y a 50% de blanches, 50% de noires. Comme en musique. Donc, c'est un nombre pair, forcément. Forcément, oui. Donc, c'est soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. 6 mmh. Non, 4 seulement. Ah. Donc, un homme a fécondé quatre femmes au Mali, polygamie made in Mali donc, et à fabriquer les chances que nous avons pour la plupart toutes récupérées. Alors, premièrement, premier élément de contexte qui me, qui me, qui me enfin, que je trouve saillant, euh, c'est que, euh, sais-tu dans quel cimetière a été euh, inhumé, alors c'est pas du conditionnel, pour le, pour le coup c'est du passé composé, parce que pour le coup on le sait, a été inhumé à Dama Traoré non dans le cimetière de Kalabankoro. Et à ton avis, Kalabankoro, c'est dans quel pays C'est pas en France. Ah non, c'est pas en France, non. Ah non c'est au Mali. Donc moi, première question, c'est, en général, on a envie de se faire inhumer, c'est-à-dire on a envie de passer l'éternité qui nous reste, hein, parce que notre vie, c'est quoi C'est un pointillé entre une éternité d'avant, l'éternité qui t'a précédé, toi, t'es là, et t'as l'éternité derrière. Généralement, celle d'avant, tu peux pas trop choisir où t'étais, dans les couilles de ton père, dirait Jean-Marie euh, comme l'olive sur la pizza avant qu'elle n'existe. Euh, L'éternité d'après, par contre, tu peux choisir où tu seras, et généralement, les gens décident de se faire inhumer ou incinérer ou jeter en mer sur les terres ou les mers de leur euh, préférence, de leur dilection, celle où ils se sentent rattachés. Eh bien, ils ne vont pas euh, crever en France. Hein. Non, la France, c'est bon pour autre chose, hein. euh, peut-être la CAF, on ne sait pas, les allocs, mais enfin, euh, quand il s'agit de se lier à sa terre d'adoption. La terre d'adoption, c'est Bamako. Hein. Euh... Donc j'ai envie de te dire, si tu te, fais, si tu te fais inhumer au Mali, pourquoi tu ne demandes pas, cher comité Traoré, à la police malienne de s'occuper de ton cas, à la limite ça serait, ça serait cohérent, tu vois Et puis en plus, la police malienne, on sait qu'ils seront efficaces, organisés, certainement pas corrompus, et certainement pas racistes. On n'a jamais vu un policier africain frapper des Africains. Ça n'existe pas Alors en 2005, à Clichy-sous-Bois, euh, Zied et Bouna Traoré auraient été hein, auraient été électrocutés. Donc toi tu te dis, euh, ils ajustaient une suspension dans leur bain comme le de françois euh... <muches> Jardiné, puis tout à coup ils ont arrosé le climatiseur qui a fait une, une, une petite sous-couche électrique. Non, non, non, non. dans un poste électrique où ils s'étaient réfugiés pour échapper à la police. Hein. Pas la police malienne, on l'a dit, la police, euh, la police française. Euh, ça, c'était pour Zied et Bouna. C'était malade C'était malade Samba, Samba Traoré, hein. autre chance pour la France, autre membre de la famille en or. Samba Traoré aurait au conditionnel euh, asséné un coup de balai sur Mehdi. Mehdi qui se trouvait être l'épicier du quartier et également le propriétaire d'un chien de son immeuble qui apparemment ne pouvait pas piffer, hein, je ne mots, piffe le chien, piffe le nez, il n'a pas piffé le chien du voisin et il a meurtri, il aurait, tu me corriges pas les conditionnels, on va avoir des problèmes à cause de toi, on a déjà des problèmes avec Aurora, on va avoir des problèmes avec la, le comité Traoré. Donc il aurait en fait euh, massacré et assommé à coup de, la, à coup de, ba, de, de balai Mehdi l'épicier propriétaire d'un autre chien. Et il aurait pris, enfin il a pris, mais je dis aurait euh, pour me couvrir, mais en fait ça c'est officiel, 4 ans de prison dont 2 ans et demi ferme. Et ça n'est pas fini, la victime a raconté. Là pour le coup, il n'y a pas de preuve, donc c'est du conditionnel. La victime a raconté que la... Assa Traoré serait au conditionnel venu le voir à l'hôpital... Pas seul, évidemment, hein, toujours avec un ami un peu, un peu balèze, un hein, cousin. Parce que quand tu as 17 frères et sœurs, je te laisse imaginer comment tu as de cousin, hein, 192. Euh, et lui aurait proposé de l'argent pour qu'il retire sa plainte. Source le Parisien. Voilà. Donc moi, je ne fais que citer les propos du Parisien au conditionnel, donc je suis couvert, tout va bien. Alors, son demi-frère, le demi-frère d'Assamatra aurait bagui hein, pas comme les pantalons, euh, qui avait 24 ans en 2016, aurait été condamné pour extorsion de fonds. Donc ça, c'est quand même pas très cool. Mais comme c'est ce vraiment, vraiment une famille en or, tu ne te contentes pas d'extorquer des fonds à quelqu'un en, en pleine possession de ses capacités. Non, tu extorques des fonds à une personne sous curatelle. C'est-à-dire qui n'est pas à même de se défendre et tu prends, ou tu aurais pris deux ans et demi de prison ferme à Fleury-Mérogis. En prison, normalement, tu te la joues à la Mike Tyson, tu, tu, tu, tu deviens musulman si tu ne l'es pas encore, tu lis des bouquins. Bon, alors manifestement, je pense que ces deux options ne l'intéressaient pas, soit parce qu'il l'était déjà, soit parce qu'il ne savait pas lire. Il, a préféré traf... Il aurait préféré, au conditionnel, trafiquer de la drogue depuis la prison, euh, trafic qui aurait été au conditionnel, encore une fois, condamné de nouveau. Source, euh, bon, enfin, le parisien encore, j'ai pas noté la source, mais c'est, enfin, vraiment, Google, Wikipédia, euh, tout, tout, tout est sourcé. Est malade est malade 2016, tribunal de Pontoise, euh, Bagui toujours, et Youssouf, on le connaissait pas celui-ci, c'est un des 17, Traoré, aurait été poursuivi pour violence et outrage sur 8... Policiers municipaux et gendarmes. Donc, ils se les chopent euh, 8 contre 2, quoi. enfin 2 contre 8. Ils auraient pris 6 et 8 mois de prison ferme. C'était malade C'était malade Adamatra Traoré, donc le, le, la, la star, on va dire, le, le meneur, le numéro 10 de l'équipe, incarcéré dans le Val d'Oise, aurait, je dis bien aurait, car euh, encore une fois, euh, il est trop tard, malheureusement, pour l'inquiéter judiciairement et obtenir quelconque aveu, aurait violenté et, et, et, et, selon les dires de la victime ou de la prétendue victime, aurait violé son co-détenu, euh, Sa mère aurait, la mère de Steven, remué ciel et terre pour le faire changer de cellule. Deux ans plus tard, le garçon aurait été retrouvé par Yabouba, non, Yakouba, non Bon, j'écris Yabouba, on ne sait pas trop avec ces noms-là. Par Yabouba Traoré, séquestré et tabassé. Euh, source euh, Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Poincaré sur euh, RMC, je crois, ou BFM TV, je ne sais plus. Il sont sur quelle chaîne et RMC et, euh, Bourdin. et puis il diffuse sur bon. BFM aussi. Voilà. Donc, euh, encore une fois, si c'est une affabulation, bah, j'imagine que euh, RMC sera poursuivi, il perdra. Moi, je m'en fous à la limite. Mm -hmm. Et puis, si ce n'est pas une affabulation, euh, bah, j'imagine que le, le, la famille, mu en collectif, mu en comité, euh, euh, Aura de quoi euh, démontrer que, que, que, que c'est faux, hein, évidemment. C'était malade C'était malade Alors, le même Yacouba. Ah oui, c'est bien Yacouba, hein, pardon, on a insulté sa mémoire en l'appelant Yabouba. Le même Yacouba Traoré qui aurait, source Wikipédia, participé à l'incendie d'un bus à Beaumont-sur-Oise, incendie pour lequel il aurait, hein, toujours euh, au, au conditionnel, écopé d'une peine de 3 ans de prison, confirmé en appel en avril 2019. C'était malade un an plus tôt, en avril 2018, Sérène Traoré aurait été copée de 4 mois de prison ferme et 600 euros d'amende pour outrage à l'encontre de la maire de Beaumont-sur-Oise, peine dans laquelle le comité Traoré voit la preuve d'un acharnement. De malade de malade Dernier membre actif, on va dire, du comité, alors lui, il est de la famille au sens élargi. C'est-à-dire que pas un Traoré, c'est un caouté. Almandi Kaouté et lui il est moins entendu, hein, sa voix a moins de d'écho, de moins de résonance dans la caisse de résonance médiatique. On va se demander pourquoi. Euh, il est présenté comme un pilier du comité, mais un peu mis sous silence parce que il aurait dit qu'il faudrait se débarrasser, je cite, hein, conditionnel, guillemets, source externe, qu'il fallait qu'il faudrait se débarrasser des 1% qui détiennent les groupes de presse. Donc moi, à ce stade-là, j'ignore qui détient les groupes de presse, j'ignore s'ils font partie des 1%, je ne sais pas qui sont ces 1%. Euh, si tu as des informations à ce sujet, j'imagine qu'il faudra me le dire. Si vous avez des informations au sujet des 1% qui tiennent les groupes de presse, je vous invite à ne surtout pas les écrire dans les commentaires, car vous me vaudriez sans doute des problèmes. Donc je vous invite à taire tout cela et à considérer gentiment, à l'instar de Christiane Taubira, que le collectif, la famille, mu en famille élargie, mu en collectif, mu en comité, Traoré, sont bel et bien des chances pour la France. Voilà, rendez-vous sur l'ensemble des réseaux sociaux pour en discuter. Twitter en premier. Si vous euh, kiffez ma poire ou mon discours ou Christophe ou quoi que ce soit, c'est le moment de vous abonner à la chaîne